Vitacolo. Vitacolo est une association d'éducation populaire. On organise des formations BAFA et des colonies de vacances. Sur chaque séjour, Vitacolo amène les enfants et les ados à créer un projet collectif axé autour d'une passion commune. Donc, on va avoir des colos autour des mangas, de la cuisine, du journalisme, du foot, du basket ou encore de l'équitation. Chaque année, euh, nos directeurs et directrices de colos recrutent des animateurs et des animatrices pour accompagner les enfants dans la réalisation de ce projet et pour vivre tous ensemble des colonies de vacances avec des grands jeux, des veillées, des activités sportives, physiques. L'été, nos colos durent de 6 à 13 jours en fonction de la tranche d'âge. Nos directeurs et directrices recrutent euh, leurs animateurs et animatrices à partir de la fin du mois d'avril. Le recrutement chez nous se fait sous forme de CEE, c'est-à-dire un contrat d'engagement éducatif rémunéré 30 euros par jour si vous avez le BAFA complet, 25 euros par jour si vous êtes en stage pratique et 22 euros par jour si vous n'avez pas le BAFA. Nous recrutons donc des animateurs et des animatrices avec ou sans le BAFA. Pour candidater à nos colonies de vacances, nous avons mis en place un site dédié au recrutement dans le monde de l'animation qui s'appelle vitamine.fr. Vous pouvez également découvrir toutes nos colonies de vacances sur notre site internet www.vitacolo.fr et vous trouverez également euh, des pages qui concernent le recrutement qui vous aideront à rédiger votre lettre de motivation ou votre CV. Merci